Il s'agit dans tous les sens et en fait, qu'il part en excitation d'une façon démesurée, ça peut être très compliqué à gérer. Comment canaliser son chien et faire qu'il soit moins surexcité au moment de partir en promenade La promenade est un moment privilégié, un moment favori pour votre chien, quelque chose qu'il adore il est normal qu'il y ait un certain comportement d'excitation. Voilà, si maintenant il s'agit dans tous les sens, et en fait qu'il part en excitation d'une façon démesurée, ça peut être très compliqué à gérer, et même désagréable, même parfois violent, on peut se prendre un coup de tête tellement le chien est content au moment où l'on sort, et cet état d'hystérie... Peut, peut suivre même le début de la sortie en laisse, que le chien tire pour vous emmener à l'endroit favori. Donc j'ai fait cette, cette petite vidéo pour répondre à Françoise qui a posé cette question sur ma chaîne YouTube. J'ai envie de combler les besoins de mon chien. Elle a vu la vidéo sur comment rendre mon chien heureux, donc le premier besoin, l'exercice physique. Mais voilà, euh, est-ce que en fait, c'est parce que je comble pas assez l'exercice physique de mon chien qui fait qu'il est surexcité en quelque sorte au début de la balade Pas forcément. Il s'agit en fait d'un conditionnement. Donc là je vais vous donner trois conseils pour en fait arriver à canaliser, tempérer cette excitation tout en prenant en compte que c'est normal qu'on ait un peu plus d'agitation, d'excitation au début de la balade c'est parce que bah, c'est le kiff de votre chien il adore ce moment là. Alors écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout, surtout le dernier conseil si votre chien est très excité il va vous permettre de casser un petit peu les ancrages. Donc le premier conseil que l'on va voir ensemble, on va le voir avec Boost tout à l'heure, c'est de bloquer votre chien sur une position et de ne pas démarrer tant que vous n'avez pas réussi à avoir une position assise, posée et calme une fois qu'on a cette position là on met le collier à notre chien on croche la laisse et là on a l'autorisation pour partir alors oups m'a vu prendre le collier elle m'a vu prendre les clés de la voiture je la sors elle sait tout de suite qu'on va aller se promener voilà on peut voir que c'est elle se dirige tout de suite dans la voiture elle sait que c'est un moment qu'elle qu aime bien c'est un moment qui... qui est pour elle donc forcément voilà j'ai mon chien qui est super excité qui est content de de voir la laisse, qui est prêt à sortir et je vais essayer de le positionner sur un assis. Oups, assis. Ouais, c'est bien ça. pas bouger. J'exige une position assise, un chien posé qui reste calme, pas bouger. Donc je vais conditionner en quelque sorte cette position assise bloquée systématiquement quand je mets le collier et avant de mettre la laisse à mon chien. Le deuxième point important, une fois que vous avez mis le collier ou mis la laisse à votre chien, et les rituels que vous créez, c'est-à-dire où vous emmenez votre chien. Alors, que ce soit pour une balade où vous prenez la voiture comme Oups avec moi là, ou que ce soit une balade en laisse, il va falloir essayer de varier un maximum les endroits. Si vous emmenez toujours votre chien au même endroit avec le même résultat, bah il va connaître un peu le truc par cœur et il va chercher à anticiper. Il sait au final que euh, à cet endroit, au bout de la rue, vous allez peut-être le laisser faire ses besoins, peut-être lui donner plus de liberté le lâcher il sait que quand on prend cette route ça veut dire que là on va à la plage là on va à la forêt et euh, bah en fait il va peut-être commencer à monter encore en excitation parce que ça donne toujours la même chose essayez de varier et éviter de créer une routine qui va un petit peu conditionner d'un point de vue émotionnel votre chien à monter en excitation donc quand vous partez en laisse avec votre chien si vous habitez en appartement que vous prenez toujours toujours le même chemin vous lâchez toujours votre chien au même endroit bah en fait vous allez vous même créer un rituel qui va le faire monter en excitation qui va lui donner envie de tirer avant d'arriver à cet endroit là Donc évitez de lâcher votre chien toujours au même endroit Enrichissez vos lieux de balade Si vous commencez à prendre cette routine là Et ben rapidement votre chien va monter en excitation Même dans la voiture Quand il commence à repérer la zone qui, qui lui indique que là c'est la forêt Là c'est la balade Alors je viens d'arriver à l'un des endroits que Oups reconnaît bien Qu'elle adore même si on varie Bah ben, en fait on va vite être limité et puis notre chien comprend bien en fin de compte que ça va être une balade et que, et que ça lui plaît donc toujours forcément qu'il y ait un petit peu d'excitation c'est normal mais je vais essayer de canaliser un maximum cette excitation tout comme tout à l'heure au moment où j'ai voulu mettre le collier j'ai bloqué mon chien sur un assis il y a des règles du jeu à respecter si on veut faire une balade c'est à dire que déjà là oups dans la voiture j'exige qu'elle soit calme et quand je vais ouvrir la porte je vais lui demander d'attendre avant de sortir c'est pas parce qu'elle reconnaît l'endroit qu'on est dans cet endroit où potentiellement je vais pouvoir la lâcher qu'on doit sortir n'importe comment à vous de poser les règles comme on sait le faire avec un enfant poser les, les règles du jeu du, du respect en quelque sorte mutuel. tu as le droit à ce moment de liberté mais t'as pas le droit de m'arracher le bras t'as pas le droit de me sauter au visage t'as pas le droit de, de monter dans une excitation complètement démesurée et euh, c'est à vous de, de faire comprendre à votre chien que là c'est pas permis d'aller plus loin alors c'est votre comportement qui va soit augmenter son excitation ou tempérer si quand vous arrivez à ce moment là vous commencez à lui dire c'est la balade t'es prêt on y va bah tout de suite forcément vous allez davantage faire monter l'excitation surtout si vous voyez votre chien excité et que vous lui dites bah ouais t'es contente, voilà on fait, mon on fait monter le truc, le but c'est de l'aider surtout à canaliser cette excitation plutôt que de l'amplifier, donc on va tout de suite faire sortir oups et lui demander d'attendre le feu vert pour sortir, donc au moment où j'ouvre la porte je vais demander à mon chien d'attendre reste, alors vous pouvez avoir croché la laisse un petit peu avant pour euh, on va dire forcer un petit peu l'exercice même si c'est moins évident là avec la caméra, hop je croche la laisse après, voilà, je fais attendre mon chien voilà Oups, je dois attendre le feu vert pour avoir le droit de sortir assis je peux continuer à canaliser mon chien que ce soit sur une position en fait plus je mets en quelque sorte des fusibles qui vont demander au chien à mon chien de se maîtriser au moment de la sortie en fait je vais canaliser cette excitation au moment de la balade de la même façon je vais essayer du coup au moment où je pars de demander peut-être une marche au pied du moins une marche sans tirer et puis de libérer mon chien à des moments et des endroits variés Va alors maintenant il se peut que votre chien soit tellement tellement excité au moment de, de la balade qu'il faille en quelque sorte faire ce qu'on appelle casser des ancrages quand quelqu'un sonne à la porte de votre maison quand quelqu'un frappe à la porte et que votre chien montre en excitation, c'est parce qu'il a fait une association. Il a associé ce comportement, ce bruit, avec l'arrivée de quelqu'un. De la même façon, quand vous sortez la laisse, vous sortez le, le collier, votre chien est excité parce qu'il a associé cela à la balade. Donc vous allez casser les ancrages, c'est-à-dire que vous allez lui faire comprendre que cela n'a plus la même signification. Vous allez sortir la laisse, sortir le collier en... Banalisant un petit peu ce geste, eh ben vous allez faire redescendre l'excitation. En fait, que pour votre chien, ça devienne un petit peu banal qu'on ait touché à cet objet. Donc, ça, c'est la dernière astuce. Si vraiment votre chien montre beaucoup en excitation. Voilà quelques conseils que je pouvais vous donner aujourd'hui pour canaliser un maximum l'excitation de votre chien au moment de la balade. Vous rencontrez des difficultés avec votre chien, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin Respect Dogs. Vous pouvez remplir un formulaire d'évaluation comportementale directement sur notre site www.respedogs.fr. Un éducateur canin vous recontacte pour vous proposer un programme personnalisé et vous donner un tarif. Le métier d'éducateur et comportementaliste canin vous passionne, vous aimeriez vous former. Découvrez la formation éducateur canin Respedogs sur notre site avec un secteur exclusif qui vous est confié. Vous pouvez en bonus bénéficier du ebook Rendre mon chien obéissant » et bien dans ses pattes. En inscrivant votre adresse mail, vous le recevrez gratuitement ainsi que d'autres vidéos qui peuvent vous aider avec votre chien. A bientôt